Marie, qu'est-ce que euh, l'astrologie humaniste Alors, l'astrologie humaniste, c'est Dan Rudiard qui est né en 1895, qui est mort en 1985, et qui a, euh, qui a été inspiré par cette, euh, cette astrologie euh, humaniste, en fait, qui est une astrologie transpersonnelle. Bonjour et bienvenue sur Zenzo Télé, la chaîne Télé, santé, forme, bien-être, mais surtout médecine douce sur laquelle, vous le savez, c'est officiel, vous êtes complètement bien, définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir de recevoir Marie Grossior, Marie qui est énergéticienne et astrologue, géobiologue. elle utilise également les sons et les fréquences. Euh, bonjour, bonjour Marie. Bonjour Michel et merci c'est un plaisir, Marie. Parlez-nous de votre parcours avant cet enchaînement professionnel. Alors, j'ai eu un, un parcours assez atypique. J'ai commencé à travailler dans les urgences euh, dans un CHU. Et puis, au bout d'un an et demi, je me suis aperçue que ce n'était pas comme ça que j'envisageais les soins. Et puis, quelques années après, j'ai découvert l'énergie chinoise. Et puis, euh, j'ai continué à étudier, etc. Puis, je me suis intéressée à l'astrologie. Et euh, les voyages m'ont amené euh, tout doucement à la couleur lumière et à travailler avec les fréquences de couleur lumière. Et justement, en parlant de voyage, en 2007, vous faites un voyage au Pérou. À votre retour, vous apprenez vous formez au massage métamorphique. Qu'est-ce que le massage métamorphique alors, le massage métamorphique, c'est un massage qui est très, très doux et très, très relaxant. C'est un massage qu'on pratique sur les pieds, les mains et la tête, sur les zones réflexes de la colonne vertébrale. Et en fait, ce massage permet de défaire les nœuds, euh, les nœuds émotionnels que le fœtus a emmagasinés pendant euh, euh, le temps de la grossesse. C'est-à-dire que comme le bébé, le, le fœtus, est en fusion avec euh, sa maman, tout ce que vit la maman émotionnellement, euh, le, le fœtus le prend pour lui. Et ce massage permet de défaire ses nœuds, de délier ses nœuds tout en douceur. Et la plupart du temps, euh, après un massage comme ça, les gens euh, libèrent euh, ces émotions à travers leurs rêves. C'est vraiment très intéressant. Et c'est surtout très, très relaxant. Et ça, ça s'adapte de 0 à 99 ans. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous me dites, les gens libèrent leurs rêves. Libèrent dans leurs rêves les émotions qui causent un souci et qui créent des blocages. En 2008 et en 2009, cette fois-ci, euh, marie Groschor, c'est en Israël que vous apprenez à utiliser les fréquences sonores. De quoi s'agit-il alors, euh, en Israël, je démarre donc le massage le métamorphique et l'astrologie. Je, je fais des lectures astrologiques, puis je m'intéresse aux fréquences son et je travaille personnellement, pour moi, avec les fréquences son c'est-à-dire avec les fréquences de 432 Hz, etc., et aussi avec la gamme de Schumann, puis avec les sons binauraux. Et tout cela m'amène encore plus de rêves, je pourrais dire prémonitoires, et euh, me pousse à revenir en France et de travailler et d'étudier avec les fréquences euh, couleur-lumière. Euh, et j'en fais ma profession depuis. Alors, sont générées ces fréquences, ces sons, à partir d'un instrument, d'un appareil, d'un générateur de fréquences Alors, les sons, on en trouve beaucoup sur Internet aujourd'hui. Euh, travaille avec le tambour, travaille avec euh, les bols tibétains et les diapasons. Mais euh, voilà, je focalise plus sur euh, les fréquences couleur-lumière. Voilà. Un bonjour Marie, vous dites avoir fait un rêve prémonitoire. Oui, j'en ai fait plusieurs en fait, euh, rêve prémonitoire, des rêves qui, au réveil, me, euh, je... je, je je dis euh, un nom euh, de lieu à voix haute au réveil, donc je, je le note et puis quand je peux aller voir sur place, je vais sur place. C'est ce qui m'a amené euh, en Angleterre, à Glastonbury, en Inde, dans la Parvati-Vallée, en Israël euh, d'ailleurs, à Tiberias et puis euh, en, en, au Portugal et, voilà. et en France, euh, retour en France aussi. En même temps, peur, ça alors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 C'est une, une astrologie vraiment euh, euh, qui, est, qui, est, qui nous aide vraiment à se connaître et en même temps à évoluer, à cheminer, euh, à cheminer vraiment sur notre chemin. C'est une astrologie qui est vraiment très vivante. Et je l'utilise, cette astrologie, au niveau, quand je fais des stages où j'invite je, je, les personnes à entrer dans leur thème. C'est-à-dire qu'il euh, y a une préparation au préalable pour que les personnes soient vraiment euh, centrées sur elles, dans leurs ressentis et leur intuition. Puis leur thème est posé au sol et elles vont pénétrer euh, dans leur thème et toutes les, les, les, euh, tous les ressentis vont venir des pieds. C'est-à-dire qu'elles vont ressentir avec leurs pieds les énergies planétaires, etc. Et là, on peut... Euh, améliorer euh, certains conflits etc. Tout ça par les pieds. Quoi. Ça c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et alors comment, euh, comment vous procédez pour faire euh, par exemple un thème astrologique euh, dans cette spécialité de, euh, de l'humanisme euh, bah, D'abord euh, les personnes demandent un thème. Je peux écrire et, et, et faire une lecture du thème et si la personne veut euh, plus, je, je, je lui propose de pénétrer physiquement dans son thème. D'accord. Vous pratiquez les soins énergétiques. Euh, Marie, quels soins? Alors, je travaille essentiellement avec les, les fréquences couleur lumière et je travaille euh, pratiquement, oui, à 100% à distance. Alors, ça aussi, ça m'épate un peu. Euh, même si les personnes ne voient pas les couleurs lumière, en tous les cas le résultat est le même et ce qui est intéressant dans cette euh, pratique à distance c'est que la personne est chez elle tranquille, relaxe et euh, n'a pas à, de stress de route, de voiture de, de, de trajet euh, c'est un gain d'argent aussi hein, et, euh, ça fait, surtout aujourd'hui ça fait des déplacements en moins et euh, euh, la, au final de la séance la personne est toujours chez elle, tranquille, et elle peut souvent s'endormir euh, pour euh, quelques minutes ou euh, peut-être une heure. Et en tous les cas, il n'y a pas le stress du retour, il n'y a pas… voilà, elle, est, elle reste avec tout, tout le bienfait du soin. Alors, la personne est dans un lieu connu, hein, coucou -di. Voilà, elle est en… elle est en si sécurité, elle elle est chez elle, dans sa chambre, sur son lit. Elle est totalement sécure, quoi. Et vous dites qu'il peut arriver que la personne s'endorme pendant la séance? Ça peut arriver pendant la séance, mais ça arrive surtout après la séance. Donc, je, je demande toujours aux, aux, aux personnes de prendre toujours un quart d'heure, une demi-heure de plus, pour euh, laisser intégrer le soin en toute quiétude. Faites-vous lorsque vous êtes en vidéo et que la personne s'endort en direct Patientée vous... Alors, je... Non, je suis au téléphone, je ne suis pas en vidéo et je sens, je, le, je le ressens. Et souvent, quand la personne s'endort, c'est qu'elle est vraiment dans un état de relaxation totale. Soit je continue le soin, soit si on, on, on le, euh, au long du soin... On doit aller travailler sur une émotion et un blocage. Là, je réveille en douceur la personne pour qu'elle participe vraiment euh, au soin et euh, à la transformation. Qu'est-ce que le fameux taux vibratoire, Marie Grossien Alors, le taux vibratoire, c'est euh, Monsieur Bovis qui a, euh, qui a mis ça en évidence. Et euh, le, tout est fréquence, en fait. Nous sommes une masse de fréquence. Euh, les fruits, les légumes, nos paroles émettent des fréquences et des couleurs euh, et, et chacun a un taux vibratoire euh, spécifique. On dit que le, quand nous sommes fatigués ou malades, nos taux vibratoires baissent tout comme le taux immunitaire également. Et euh, lors d'un soin, ces taux-là remontent automatiquement. Euh, la personne n'est pas du tout sur les mêmes taux vibratoires avant et après bien comprendre, euh, je comprends parfaitement que euh, nos baronnes, ce sont des sons, donc des fréquences, mais euh, vous dites aussi des couleurs. Comment, comment expliquer ça, mon spectateur Il y a des gens qui voient les choses en couleurs, il y, a, il y a des gens qui voient les sons avec des couleurs, même si les couleurs ne sont pas proposées. Euh, je pense que ça dépend de, de chacun et de notre capacité à voir ou à entendre. Alors, vous ne vous arrêtez pas là. Vous faites également de la géobiologie, euh, harmonisation des lieux. Hein euh, euh, voilà, dites-nous dites un peu pas plus. Voilà. Alors, je, je fais des études de lieux quand ça m'est demandé, évidemment. Et euh, je travaille avec euh, principalement pour l'équilibrage des lieux avec les ondes de forme. Ce sont des formes géométriques sacrées. Et euh, j'étudie les lieux avec euh, soit les baguettes, quand ce sont des lieux quand je suis sur place, mais je peux faire une étude sur plan. Et là, je travaille au pendule. Et lorsque je fais le rééquilibrage, je travaille aussi avec un pendule pour être vraiment euh, focalisé sur le point qui, est, qui doit être réharmonisé. Et en, aussi, je suis... Je suis aussi passeuse d'âme, donc lorsqu'il y a des entités dans une maison ou sur un lieu, voilà, j'accompagne aussi, ça fait partie du travail de la lumière, je crois. J'accompagne aussi les dé Donc, donc euh, vous trouvez en fait la meilleure disposition, la meilleure position pour un bureau, pour un lit, euh, c'est ça Il n'y a, a pas que la position, la position, là on parle de feng shui, alors que la géobiologie va s'intéresser plutôt aux perturbations telluriques, et aux perturbations environnantes. Donc, euh, les ondes de forme, le cuivre aussi, je fais de l'acupuncture euh, terrestre, en fait, euh, euh, sur le lieu pour euh, réguler euh, les, et, et rendre le lieu plus harmonieux et plus équilibré. Vous arrivez à détecter, j'irais, des, euh, des, des, des, des, euh, des rivières, des choses euh, euh, de, de, de, en profondeur. Voilà. Oui, on peut trouver des sources, mais il est vrai que lorsqu'il y a un passage d'eau sous une maison, c'est ce une perturbation tout comme une faille. Ça aussi, ce sont des, des, des, des, des choses qui, qui perturbent l'énergie dans le lieu. Au partir du mois de mai 2023, ou plutôt tous les week-ends du mois de mai 2023, euh, vous organisez des stages de ressourcement. Ah, tous les week-ends. Oui, oui on remet, euh, je remets ça euh, au jour. Un jour, j'ai travaillé il y a dix ans, euh, beaucoup, je faisais beaucoup de stages, et notamment dans l'ISER. Et aujourd'hui, je remets euh, ça sur le tapis avec l'évolution, avec tout le travail que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est vraiment un partage d'outils, de, de connaissances. Peut-être l'âge aussi euh, fait que j'ai plus envie de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai surtout euh, expérimenté parce que, OK, on apprend beaucoup de choses en lisant, mais ça reste de l'information, mais l'expérience euh, amène à la connaissance. Donc, les outils et la connaissance partagée, que ce soit avec les couleurs-lumière, euh, que les gens puissent travailler avec la couleur-lumière, l'utiliser pour eux, le massage métamorphique aussi. J'initie dans toutes les pratiques que je connais en fait. Donc, euh, des stages sur un week-end, ça va se passer où précisément Est-ce que les, les participants euh, seront logés, seront restaurés sur place Alors, ça va se passer dans le Kercy, dans le Haut-Kercy, qui est une région magnifique, hein, c'est près de Rocamadour. Donc, déjà, c'est toute une histoire je vais euh, travailler en binôme sur ces stages avec euh, Muriel, qui est kinésiologue, euh, qui va aussi initier par rapport au travail sur les méridiens et sur l'approche euh, euh, euh, sensible au niveau du corps. Et euh, bien sûr, les, euh, les, les participants seront euh, logés parce qu'il y a des, des gîtes autour et la nourriture et les repas sont sur place. Les gens auront le choix. De, de venir pour une journée ou deux journées, et nous laissons, puisque c'est des week-ends longs, il y a quatre week-ends de trois, quatre jours même, donc euh, il y aura une journée qui sera attribuée aux personnes qui ont envie euh, d'un soin, soin individuel, en fait, que ce soit en kinésio ou en couleur lumière. Parfait, Marie, nous allons mettre dans la description de ces vidéos un lien pour vous contacter, pour vous joindre, pour les gens intéressés par ces euh, ces stages euh, qui semblent euh, complets hein, et on peut faire plusieurs stages au en fait on peut, on peut... oui oui ces sessions sont évolutives en fait la personne peut faire une journée et revenir euh, soit après et il va s'enchaîner évidemment euh, des stages sur les quatre saisons en fait on commence au printemps et on aura euh, cet été euh, à l'automne et l'hiver prochain si tout va bien Marie, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation sur Télé. On mettra dans la description un lien pour vous contacter si les, les gens sont intéressés par vos stages. Merci à vous. Oui. Excellente continuation. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.